Ici Bob Pistoufio pour un flash spécial, en effet selon une étude récente près d'un humain sur 10, croirait que sa planète est plate. Je rappelle que l'humain est une espèce terrienne autoproclamée intelligente. <rire> Pardon. Pour plus d'informations, nous avons contacté notre envoyé permanent de la Terre, l'agent Ross Well. Ross, vous me recevez Oui Bob, ici Ross en direct du satellite de la Terre. J'ai prélevé deux individus afin qu'ils puissent témoigner de cette incroyable croyance qui survit depuis des siècles, et cela malgré leurs dernières avancées scientifiques. Hébert et Alfred, comment êtes-vous venus à penser une chose aussi stupide, euh, aussi étonnante que le fait que votre planète soit plate Non mais il nous prend vraiment pour des valises L'étude concerne seulement ces maudits français Mais vous parlez bien français. Vous êtes donc français, non Non mais t'entends ça Hébert Même sur d'autres planètes, les journalistes disent la merde. Ouais, TV a colonisé la galaxie ou quoi Un problème avec vos invités, Ross Vous souhaitez qu'on annule l'interview Non, non, ça ira, Bob. J'ai juste des échantillons peu coopératifs. Mais j'étais justement en train de me dire que j'allais profiter de leur présence pour tester cette nouvelle sonde annale Pour la rubrique scientifique. Notre rubrique scientifique ne demande pas mieux que cette... Euh, exploration, mon cher Ross. Wow On rigolait, Alfred et moi On est bien français, regardez comment on a l'air poli Hein ah, Alfred Hé, hey, connard euh, donne-moi une putain de baguette de pain, s'il te plaît Fils de p*** Ok, je vous crois. Alors, l'épreuve de cette terre plate Ben, c'est simple. Si elle ronde, on pourrait pas jouer au soc ...au football. Comme on le fait tous, hein, nous, les Français. Ouais Sinon, la balle finirait tout le temps par tomber de la terre. C'est logique, ta... Euh... Putain La preuve que la terre est plate, c'est que le foot existe C'est tout pour moi, mon cher Bob. Des images terribles qui nous confirment qu à quel le point les terriens sont primitifs. Oh, pas les terriens, les français, les québécois sont pas aussi C'était Bob Pistoufio pour ce flash spécial, à vous les studios. Salut à tous, j'espère que cet épisode vous a plu. Je voudrais remercier les deux chaînes qui ont participé à cet épisode. La première, qui a fait la voix de Bob Pistoufio, c'est Sweet Nelik, qui fait des émissions quotidiennes de divertissement vraiment très drôles. Vraiment, je, je vous le conseille. La deuxième, que vous connaissez sûrement, c'est la chaîne Eber et Alfred, qui fait du stop motion, euh, c'est-à-dire de l'animation en pâte à modeler, pour faire simple. Euh, c'est vraiment très drôle, ça me rappelle beaucoup South Park, mais en version québécoise. Euh, donc, foncez voir ces chaînes. Les liens sont à l'écran et en description. Comme d'habitude, vous connaissez hein, euh, le petit pouce bleu, l'abonnement, la cloche, tout ça, tout ça. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt.